5 choses que la science a découvertes sur le sexe que vous devez savoir Avoir des relations sexuelles peut améliorer vos performances au travail et aider votre cerveau à mieux vieillir. La plupart des gens sont d'accord pour dire qu'avoir des relations sexuelles est une bonne chose, mais ce n'est pas seulement le sentiment qui implique cette activité physique. C'est pourquoi nous listons quelques faits intéressants sur la pratique, mais avant de regarder la vidéo, abonne-toi à la chaîne et active la cloche de notification pour aider notre chaîne à grandir. 1. Les humains ne sont pas les seuls à rechercher le sexe pour le plaisir. Alexandre Sadet, de l'Institut de psychiatrie de l'USP, affirme qu'avoir des relations sexuelles n'est pas seulement un plaisir pour les êtres humains. Selon lui, c'est un bonus de nombreuses autres espèces, qui pratiquent le sexe hétérosexuel ou homosexuel, contribuant à créer des liens entre les individus. 2. Il n'y a aucune preuve que les femmes qui ont plus de rapports sexuels ont des vagins plus larges. Des recherches publiées dans la revue scientifique humaine reproduction montrent qu'il n'y a pas de vagins identiques et que les changements constatés étaient liés à l'âge ou aux caractéristiques anatomiques de chaque femme. Par conséquent, il n'y a aucune base théorique prouvant, en fait, que le sexe agrandit l'organe féminin. 3. « Avoir des relations sexuelles aide souvent le cerveau à mieux vieillir », l'étude menée auprès de 73 personnes entre 50 et 83 ans par des chercheurs des universités de Coventry et d'Oxford a prouvé que ceux qui ont plus souvent des relations sexuelles vieillissent mieux. Il a été observé que ceux qui faisaient l'amour plus fréquemment obtenaient des scores plus élevés au tests de fluidité verbale proposés et montraient plus de capacité à visualiser les objets et l'espace entre eux. 4. Les personnes qui ont des relations sexuelles sont plus productives au travail, une étude publiée dans le journal Off Management affirme que les relations sexuelles sont bonnes pour la productivité des gens. Il a été observé que les volontaires qui avaient des relations sexuelles avant le travail avaient une meilleure humeur que le lendemain, ce qui contribuerait à être plus concentrés et satisfaits tout au long de la journée de travail. 5 différentes pratiques sexuelles aident à maintenir une meilleure relation, le journal of sexual medicine a publié une recherche qui montre que ceux qui innovent au lit ont tendance à avoir un ratio plus sain. En effet, selon les chercheurs, ces couples ont un plus grand degré de bien-être et de tolérance. Laissez-nous un commentaire et aimez la vidéo. A bientôt pour la prochaine vidéo arrobas